Effectivement il faut garder espoir parce que certes le RGPD c'est une contrainte, c'est une contrainte euh, assez forte et euh, au niveau européen avec des enjeux, on l'a vu, des sanctions possibles, maintenant euh, ça n'empêchera pas de travailler et au contraire il faut réussir à en faire un atout et euh, trouver le moyen euh, de mettre un petit peu de RGPD partout et euh, continuer à avancer et, euh, faut il faut vraiment le voir comme une opportunité, parce que si on arrive à en faire une opportunité, on gagnera la confiance des clients. Et si on gagne la confiance des clients, bah, on peut collecter leurs données et les utiliser. Donc euh, gardons l'espoir, on va y arriver.